Les hey gars c'est la dernière fois on se retrouve par une nouvelle vidéo C'est longtemps que j'ai pas fait de ma vidéos Vous avez très hâte de faire mes nouvelles vidéos Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une miniature facile Avant de commencer cette vidéo Likez et mettez un pouce bleu Et s'abonner Et aussi vous pouvez partager cette vidéo avec votre copain, votre copine. Et, et aussi, euh, dites lui moi un petit commentaire. Et ici, tu dois que faire... Ici, tu dois faire... k n a v Et tu cliques sur Entrer. Le, le bouton de ton ordinateur. Ici, tu dois cliquer sur. Ici, tu dois cliquer sur créer un dessin. Tu fais dimension sur mesure. Et ici, tu dois faire comme 800. Ou bien, tu peux faire 900 mieux. Et l'autre, 900. Et tu cliques sur créer un nouveau dessin. Ça te ouvre un nouvelle onglet. Et avant, j'ai oublié de dire quelque chose. Tu dois être connecté par ton code cœur. Canva. Pour que tu peux faire des miniatures. Pour tu puisses faire des dessins plutôt. Et ici, la taille originale. La taille originale, le son. Et ici, tu cliques sur arrière-plan. Et tu es sous comme par exemple celui-là, celui-là ça va pas ici. Tu dois cliquer aussi dans texte ici. Tu dois cliquer sur ajouter un titre et tu dois cliquer dans tu vas faire euh, comme par exemple comment. On veut faire une miniature. Une miniature. Il fait ici que tu dois ajouter un U ou bien tu peux faire tendance ici. Ici les éléments. Et les photos, les téléchargements, les vidéos. public, etc. Et alors, tu dois cliquer dans télécharger et tu cliques dans télécharger. Et si tu tu dois, et si la préparation Ici, il sort un message ici. Et tu cliques. Et tu cliques sur OK. Comment faire miniature Et ici, tu peux ajouter quelque chose. Comme par exemple, tu peux ajouter un texte. ici et l'autre là et tu dois cliquer dans espace et tu dois faire euh, comme par exemple je fais comme euh, pré présenté par euh, bah. À dame chigur sigur <tousse> ici Et je va faire comme bon. Et tu dois cliquer sur le petit modifier là. Et, et tu fais, sélectionner un, un dossier. Et tu, et tu dois cliquer, on oh, n'oublie pas ici, et, cliquer sur euh, en, le petit bouton rouge, et tu cliques sur enregistrer. Et, et, et, et maintenant, la dernière chose que tu dois faire, tu dois un nouvel anglais et tu, et, et tu fais youtube.com, voilà, pas faire HTTPS et cliquez sur votre petit logo là et tu cliques sur YouTube Studio. Ou bien Creator Studio, plutôt Creator Studio, bien YouTube Studio, que vous avez vous et aussi faire des. Si tu, tu apportes une vidéo. Tu dois cliquer dans celui-là comme par exemple celui-là et, et tu dois faire une miniature ici et aussi tu dois être validé par ton compte YouTube comme je vous le dis suivre la vidéo et après fêter cette vidéo celui qui en a ça et et, et si vous avez... Merci de ce visionnage de et, et, et, et likez Et et, et, et, et s'abonnez-vous à la chaîne mille abonnés s'il vous plaît Et aussi vous pouvez partager cette vidéo avec votre copain Et votre copain, vous pouvez vous laisser un petit commentaire Alors, bye bye, ciao